Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 7 de Détroit bicom Become Human. Dans l'épisode précédent, si la demoiselle à l'écran ne me coupe pas, euh, avec, on avait eu avec Marcus, donc on était allé piller euh, l'entrepôt euh, de façon à récupérer du sang bleu, euh, de façon à soigner euh, les autres robots, on dirait, euh, robots humains. Et euh, ensuite, avec Kara, on avait pu euh, trouver refuge. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. D'accord. C'est une citation de Martin Luther King. J'espère que ça vous plaît. Oui, sauf que là, tu m'as coupé. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc, avec Kara, on a, on a donc euh, trouvé un endroit avec l'aide du Grand Black euh, pour nous sauver euh, de l'humain qui voulait faire de nous. Euh, une espèce de robot zombie n'est ce pas et euh, on a pu s'échapper avec Ara et trouver refuge dans, un, dans une sorte de part d'attraction euh, complètement désaffecté. où d'autres euh, robots nous ont aidés. et euh, avec le conciliateur donc euh, on a été confronté à euh, une enquête où on a dû hélas on a fait le choix euh, d'éliminer euh, une des cyborgs impliqués dans le crime et euh, ça a eu des répercussions sur notre, euh, notre amitié, euh, je dirais, euh, et notre confiance avec, euh, avec notre collègue. Donc, on va voir ce qui va se passer maintenant. On y va tout de suite. C'est parti. Go pour la suite de l'histoire. Je pense qu'on va commencer avec Marcus. Je n'en suis pas très sûre. On va voir ça. Mais il me semble que c'est Marcus, comme à chaque fois, hein, Marcus Kara, le conciliateur. Marcus Kara, le conciliateur. Donc, euh, je crois que c'est Marcus, puisqu'on en était resté dans l'épisode 6 à El conciliateur. Donc, je pense qu'on va débuter avec Marcus, le temps du petit download en bas. Loading. Loading à 5, 6, 61%. C'est parti! Voici ça, on part avec Marcus. Avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire Chanel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage et c'est là qu'on doit être. planifier l'opération dans les moindres détails on ne peut rien laisser au hasard alors demandez l'accès à la réception alors, il faut évidemment comme d'habitude que je retrouve mes touches réceptionniste. Je y a pas d'autre chose Non. Donc on va aller voir la réceptionniste. Tour St Stade de centre d'affaires immédiat. Écran de 300 mètres carrés. Nanana. Deux cadenas, j'essaye de voir. Bonjour, monsieur. Qu est que puis-je faire pour vous Ça ira. Merci. Alors, on doit distraire la superviseuse. on a 5 indices à trouver Avec monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité Oui, euh, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Ascenseur. Le paquet, j'ai pas eu le temps de lire. Euh, vous êtes ici, j'ai pas eu le temps de lire hein, très cher. Alors, trouver le paquet dans les toilettes des hommes, d'accord. Alors, euh, ils sont où les pipi-rooms? Hein? Men bathroom, women bathroom. Euh, donc à droite c'est même basswood OK serveur room Vi pas dans les chottes pour femmes. Alors, sortir des toilettes. Trouver un droïde d'entretien. Chariot de maintenance, ok. Ouvrir la sortie de secours. faut que je trouve aller qu'a faites. débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Éloignez les gardes de la porte. de la défense commande 50 000 soldats androïdes. Ça part vraiment en sucette. Hein. Ok. La présidente Warren dans une situation délicate. Je vous laisse lire. Vous mettrez sur pause hein, pour lire. Hein. Ok. Je m'occupe de la tête. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Appelez l'ascenseur de service. Il y a rien d'autre ici. Ok, c'est parti. cause est plus importante que la vie de ces deux cas. Alors, ordonnez de partir aux opérateurs Android. Tu le Marcus Ne le tue pas Il va déclencher l'alarme, fais-le Non Il t'a pas laissé le choix. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage Le libre arbitre. Mais quelque chose a changé et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les envoyés. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. On nous décide. Merci. Programme pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de détruire. Un s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion local de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les endroits. A retrouver les corps de deux victimes. Il s'agit apparemment d'un agent de sécurité et d'un technicien de la chaîne. Tous les deux abattus froidement par les malfaiteurs au cours de ce qui semblerait être une attaque terroriste. Ces événements se déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions en direct. Tout le monde ici est encore sous le Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message. Le message est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons nous affaire S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme Après les événements d'aujourd'hui, pouvez-vous encore faire confiance aux machines Ok, donc je n'ai pas fait euh, du tout les mêmes choix euh, que j'avais fait dans ma partie, comme je vous l'avais dit. Donc, euh, j'ai pas dû tuer Simon dans ma partie à moi. Donc là, vraiment, je découvre avec vous. Euh, donc, voyez, je vous l'avais dit, ça va commencer. On rentre dans la révolution des androïdes contre les humains. Donc, les épisodes vont être de plus en plus, de plus en plus euh, euh, surprenants. Et je peux vous garantir euh, que même moi, dans ma partie... Euh, J'ai été énormément surprise. Et, et agréablement surprise, d'ailleurs. Donc, on va continuer. Je pense qu'on va être avec Cara, maintenant. Ah ben, c'est le médiateur. Alors, trouve Amanda. Oui, mais elle est jamais au même endroit, Amanda, hein, aussi. Hein, elle fait bouger, celle-ci, alors... Hein. c'est elle qui dirige un petit peu euh, tout ce micmac là bonjour Connor j'ai pensé qu'une petite croisière te plairait Dis-moi, qu'as-tu découvert J'ai trouvé deux déviantes à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose, mais il a fallu que je les détruise. que mon enquête n'avance pas. Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Très bizarre, T'amanda. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. Merde, c'est quoi ce bazar Il y avait une fiesta et personne n'a prévenu Ouais, les médias ne parlent que ça, alors tout le monde s'en met. Même le FBI s'est infesté Ah, chiotte, suis... voilà qu'on a les fédéraux sur le dos avec sa que ça sentait la journée pourri. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a Un groupe de quatre androïdes Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer alors Pas encore. Il y a beaucoup pas fait. Il faudra penser à l'inspecteur. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils en ont assommé un et ils ont abattu l'autre de sang-froid. Ils lui ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle Deux employés et trois androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Nous avons trouvé le corps d'un androïde sur le toit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a peut-être été blessé, enfin, endommagé. Et il n'a pas pu sauter. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. la vidéo surveillance. l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec un d'eux. Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête. Vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Faites bien attention, ne poussiez pas à de crime. Je, je t'en fous mon quel connard Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Là, on va respecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, bien, et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Je pense que c'est R9. Les déviants prétendent que R9 le libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien de Pas eu des fractions Non, on perçoit des fractions. Le couloir est sous vidéo surveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Ne tourne pas les laisser entrer. Ils ont peut-être pas regardé les caméras impliqué mais on savait pas du tout quoi en faire. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes et sauté du toit en parachute. Vache, mon balèze, j'ai envie de dire. un truc hein. les androïdes dans la cuisine Ok. je pense que c'est secours en l'en foutu là ont... c'est où la cuisine bah oui the kitchen? Des triplés. Hein. Décline ton modèle. Modèle JB 300. Numéro de série 336 445 581. Quelle est ta fonction? Je suis technicien de diffusion. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment Pas à ma connaissance. étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits Je ne me souviens pas. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Tu vas être désactivé. Nous allons fouler ta mémoire et tout démonter pièce par pièce. Pour analyse. Ils vont devoir te détruire Tu m'entends Te détruire Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant Dénonce-toi ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute Dénonce-toi Et je pourrais peut-être convaincre mes humains de ne pas te détruire. C'était juste... Non, on est passé à côté du drone. C'est parti en sucette. On continue avec Carasque aussi je pense. Personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider Ce sera mieux à Tu crois qu'on peut leur faire confiance Restons sur nos gardes. Si on ne le sent pas, on file en vitesse, d'accord Ça me va. Yeah. Les dernières nuits dehors, elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut J'avais bien car. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent On n'a rien fait de mal. Les humains sont... compliqués. Parfois c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler il verrait qu'on n'est pas méchant. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. <rire> Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. <rire> Je vais rester un peu avec elle. dit ton nom Je m'appelle Cara. Voici mon fils, Adam. Et moi c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Cara. Alors, comment une des s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille C'est une longue histoire. Ce qui compte maintenant, c'est que nous allions de l'avant pour commencer une nouvelle vie. Vous vivez seule ici avec votre fils Mon mari nous a quittés il y a maintenant deux ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riche, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Est-ce que vous nous aidez La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous étiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se passent. On va pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Oh. Oh. Qu'est-ce qui se passe C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfui ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle sont les seuls alice qu'est ce que tu fais il faut que tu te reposes j'avais pas sommeil c'est pas grave rester dans sa chambre alors. Tout va bien, Kara Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici on est en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pourquoi Pour de vulgaires machines Ce ne sont pas des machines Ils sont vivants Moi, je suis vivant Toi, t'es vivante Mais eux, ils ne sont rien et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Je ne veux pas vous causer de problème à ta mère et à toi. On partira dès qu'on pourra. La police C'est la police On est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je savais. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants, dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions euh... Je peux entrer euh, Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café Oh, avec plaisir Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement des, des visiteurs suspects Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison Non, il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici Non, il n'y a aucun androïde ici. Pas un geste Non, Vous allez devoir terminer le voyage sans moi. Fermez la porte avant le café ouais. allez vous préparer. On part ce soir. J'aurais dû fermer la porte où Luther était avec Alice avant de faire le café. Il n'y aurait pas eu le problème. Ah. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cet épisode de numéro 7, je crois. On verra la suite des aventures euh, de Marcus, euh, du conciliateur et de Kara. Euh, ça commence vraiment à, à bouger. Hein. Ça y est, la rebellion est partie. Euh, les androïdes sont contre les humains. Les humains sont au courant que les androïdes se rebellent. Qu'est-ce Qu qui nous va nous attendre dans l'épisode, je crois que c'est 8 ou 9, enfin bref. On, va voir ça. on verra ça très vite. En tout cas, je vous fais plein de bibi, plein de vous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye